Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment supprimer des informations d'une base de données. Donc on est dans une base de données qui s'appelle Ma Banque. On a deux tables, client, mouvement. Le contenu de la table client est ici, et par exemple, nous on veut supprimer le client Johnny. que, euh, ben bah, voilà, euh, il nous a quitté. donc voilà, on ne va pas s'étendre. Alors, si on veut supprimer le, une information euh, dans une table, on va utiliser le mot-clé DELETE alors on dit euh, le nom de la table DELETE FROM CLIENT après si on s'arrête là, qu'on fait le point virgule, ça, ça signifierait qu'on supprime tous les clients donc nous ce qui nous intéresse c'est de supprimer un de nos clients et donc le client Johnny, donc qui a pour ID CLIENT le numéro 4 là, on va utiliser le WHERE préciser quel est le client qui nous intéresse. Donc on va dire le client numéro 4, un point virgule pour euh, finir notre commande, une euh, rangée d'affectés, donc un enregistrement de modifié, donc a priori ce devrait être ok pour nous. On va vérifier. Hein. Regardez qu'est-ce qui reste dans notre client après notre suppression. Et donc on avait bien 8 clients, il ne nous en reste plus que 7. Et on a bien le client Johnny qui a été supprimé. Donc on a rempli notre mission. On est super balèze comme d'habitude. Et donc sur ce, je vous remercie pour votre attention. Et si vous avez aimé, vous pouvez liker ou vous abonner. Allez, à bientôt. Au revoir.